Allez tout le monde, c'est Ford de Be Wild Free, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je parle d'un sujet qui hante plus d'un vendeur Amazon et c'est la suspension du compte vendeur. On va donc aller voir ensemble les raisons qui poussent Amazon à prendre ses actions et comment faire pour récupérer votre compte si c'est le cas. Mais avant d'aller plus loin, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne de cliquer sur la cloche pour rester au courant des prochaines vidéos et de liker ceci. Alors, on y va! Les comptes Amazon sont suspendus pour trois raisons principales et si vous recevez l'avis de suspension tant redouté, il ne faut surtout pas paniquer. Vous allez naturellement là, avoir peur, être sur la défensive, voire être même frustré et c'est normal. Okay? De nombreux vendeurs répondront immédiatement au courriel, mais c'est préférable de prendre une bonne respiration et de prendre le temps de comprendre où vous vous êtes trompé, car si vous ne savez pas pourquoi votre compte a été suspendu, c'est pratiquement impossible de créer un bon plan d'action réussi afin de le proposer à Amazon. Le courrier électronique que vous recevrez d'Amazon vous fournira des informations, mais vous devrez peut-être effectuer des recherches supplémentaires pour déterminer la cause spécifique de la suspension de votre compte. Parfois, Amazon est très vague là, dans ce genre de courriel puis il faut creuser un peu plus pour trouver les réponses. Les trois raisons les plus courantes de suspension de ce compte se résume aux trois P. Il faut se souvenir des trois P. 1. La performance, les politiques et les produits. Pour ce qui est de la performance de votre compte vendeur, assurez-vous d'atteindre vos objectifs. Amazon veut protéger sa marque et sa bonne réputation auprès des clients et c'est normal. Il tient donc, ce ces vendeurs responsables de maintenir un haut niveau de service à la clientèle lorsque vous faites du FBM, soit du Fulfillment by Merchant. Vous vous souvenez, j'ai déjà expliqué ce que FBM signifiait. Je reviendrai pas sur ce sujet. Je vais vous mettre le lien, là, juste ici, euh, de la vidéo où j'explique FBM, qu'est-ce que ça veut dire. Euh, mais si vous faites du FBM, c'est que vous allez être responsable du service à la clientèle des envois de vos produits et des retours s'il y a lieu. Alors, Amazon va vous donner des objectifs à atteindre, dont... Euh, les order defect rate, il faut se tenir à moins de 1%. Les pre-fulfillment cancel rate à moins de 2,5%. Et les late shipment à moins de 4%. Maintenant, on va voir pour ce qui est des politiques d'Amazon. Vous devez connaître et suivre les règles, c'est très important. Avec toutes les stratégies pour les vendeurs Amazon, ça peut être difficile là, de déterminer la règle que vous avez enfreinte sans que Amazon vous le dise directement. Les violations des politiques incluent les non commerciaux non autorisés, les comptes multiples vendeurs, l'utilisation abusive des fonctions de recherche et de la navigation ou la violation des stratégies de regroupement de produits sous un même listing. Il faut examiner les politiques de vente d'Amazon pour voir si vous pouvez déterminer où vous avez enfreint les politiques et ainsi corriger le tir. Je vais vous mettre en lien là, de la page Amazon les détails de ces politiques en bas de la vidéo et c'est très important de les connaître en tant que vendeur Amazon. Maintenant pour le deuxième P, c'est les produits. Il faut absolument vendre que des produits approuvés. Ça C'est très important. Vous ne pouvez pas vendre n'importe quoi sur Amazon. Ils ont une liste de restreint restreints euh, que vous pouvez voir sous le lien aussi que je vous ai mis, mis en-dessous de la vidéo. Passez en revue toute la liste et essayez de penser si un élément de votre inventaire est restreint. Si c'est le cas, il faut absolument arrêter de le vendre maintenant. Euh, c'est pourquoi c'est important lorsqu'on fait sa recherche de produits de vérifier si le produit euh, qu'on veut vendre sur Amazon est restreint. Si ce n'est pas immédiatement évident, vous pouvez consulter les forums de vendeurs Amazon ou des groupes Facebook et poser des questions. Maintenant, après avoir compris où vous vous êtes trompé, c'est maintenant le temps de récupérer votre compte vendeur pour que vous puissiez recommencer à gagner de l'argent. Parce que oui, c'est possible de récupérer son compte. Vous ne pouvez pas simplement là, faire ça comme bon vous semble. La première étape consiste donc à créer un plan d'action. Lors de la création de ce plan, il est essentiel de rester calme et précis. Vous ne pouvez pas précipiter les choses. Il euh, ne faut rien faire de drastique parce que votre compte vendeur est peut-être en jeu ici. Il est peut-être facile de considérer Amazon comme votre ennemi euh, et votre concurrent, mais en réalité, ils souhaitent réellement travailler avec vous. Parce qu'après tout, les vendeurs euh, Amazon sont l'épine dorsale de leur entreprise. Par conséquent, s'ils commencent là, à fermer beaucoup de comptes comme ça, juste pour le plaisir, Amazon va disparaître aussi. Amazon propose des exemples de plans d'action pour différents scénarios. Vous pouvez également euh, faire des recherches sur les forums ou demander des exemples dans des groupes euh, Amazon, euh, bandeurs Amazon sur Facebook. Ensuite, déposez votre appel avec votre nouveau plan d'action en envoyant un message à Amazon pour lui dire qu'une erreur s'est produite ou que vous regrettez tout simplement d'avoir fait cette action et que l'être humain fait malheureusement des erreurs. Voici maintenant comment faire appel à la décision d'Amazon. Vous accédez à l'onglet « Performance » de votre compte vendeur et cliquez sur « Notification de performance ». Localisez l'avis que vous avez reçu et cliquez sur « Appel » puis « Décision d'appel ». Entrez votre plan d'action à l'étape suivante avec tous les détails demandés, tels que le numéro de téléphone. Gardez un œil sur votre courrier électronique et surveillez votre téléphone pour toute communication ultérieure d'Amazon. Le meilleur moyen d'éviter d'être suspendu est de vous assurer de respecter toutes les règles. Regardez les listes et les politiques que j'ai liées aussi en dessous de la vidéo. Vous devriez être prêt à vous lancer. Alors j'espère que ces conseils vous ont aidé. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en dessous de la vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.